Le monde se perd et s'enfonce dans l'obscurité. Nous vivons dans un temps où chacun fait comme on lui semble. Alors on ne se fait plus confiance. On se trahit. Et la haine gagne du terrain. On croit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais l'amour a donné un nom pour l'humanité. Alors nous ne pouvons plus rester la bouche fermée. Il est temps de se lever. De marcher vers la lumière. Il est temps de proclamer, d'annoncer la vérité. Il est temps de dire que Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve.